Oh là là, je ne sais pas quoi mettre demain. Demain Mais qu'est-ce qu'il y a demain Tu as oublié C'est l'anniversaire de Sophie. Je n'ai plus rien à me mettre. J'ai envie d'acheter quelque chose de joli. Et toi Qu'est-ce que tu vas mettre Oh, je ne sais pas. Sans doute un jean et un t-shirt. Mais c'est nul. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas quelque chose d'original, de mignon Écoute, Magali. Moi, j'aime bien être en jean et en t-shirt. C'est simple et agréable à porter. Chacun ses goûts. Comme tu veux. A bientôt. Salut Je peux vous aider Oui, s'il vous plaît. Je cherche quelque chose pour aller à une fête. Vous avez une idée précise Euh, Pas vraiment. J'aimerais quelque chose d'original et pas trop cher. Si vous voulez, nous avons de très jolies robes provençales. 100% coton. Montrez-moi. Qu'est-ce que vous faites comme taille Je fais du 38. Voilà. Cette robe est très jolie. Euh, oui. Vous ne l'aimez pas Si, mais c'est pas mon genre. Et cette robe rouge, là, vous l'avez en 38 Ah non, désolée, c'est la dernière, c'est un 42. Dommage, je l'aime bien. Nous avons des jupes, si vous voulez. Faites voir. Venez. Quel genre de jupe aimez-vous Longue Courte Ou plutôt une jupe courte Tenez. Celle-ci fait jeune. Comment la trouvez-vous Bof, je la trouve pas terrible. C'est pas tellement mon style. Et celle-ci J'aime bien cette jupe-ci. Elle est jolie, n'est-ce pas Elle est très agréable à porter. Quand il fait chaud, c'est idéal. Et vous l'avez en vert Nous l'avons en bleu, en rouge et en vert. Et vous l'avez en 38 Je crois. Attendez, je regarde. 42, 40, la voilà en 38. Est-ce que je peux l'essayer Bien sûr. La cabine d'essayage est au fond du magasin. Merci. Très jolie. Ça vous va très bien. Oui, c'est pas mal. Mais elle est un peu large, non que vous l'avez en 36 Attendez, je vais regarder. Oui, je l'ai en 36, si vous voulez. Tenez. Oh, très chic. C'est tout à fait votre style, vous trouvez Et en plus, c'est très à la mode. Mais... Je ne sais pas quoi mettre avec. Nous avons ces chemisiers. Si vous aimez taille unique, ça va très bien avec la jupe. C'est sympa. Ça fait combien l'ensemble Il est en solde. La jupe fait 400 francs et le chemisier 270. Ça vous fait 670 francs. 670 francs. Vous avez décidé euh, J'aime bien, mais je ne sais pas, j'hésite, c'est cher. Vous savez, mademoiselle, l'originalité n'a pas de prix. Je peux vous aider euh, Non, merci. Je regarde. Je cherche quelque chose pour un anniversaire. Allez-y. Tiens, Hélène, qu'est-ce que tu fais Tu as changé d'avis tu vas mettre une jolie robe provençale au lieu de ton jean Non, non. C'est pour Sophie. C'est une bonne idée, ça. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre Tu as trouvé quelque chose Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de cet ensemble Très jolie. Tu as bien choisi. Je n'ai pas l'air trop moche avec ça. Tu ne le trouves pas démodé Mais non, pas du tout. La jupe te va très bien. Elle n'est pas trop courte Elle est parfaite. Vraiment Mais oui. Mais un jean, c'est plus pratique. Alors mets un jean. Tu crois Mais c'est banal. Je vais peut-être seulement prendre le chemisier. Salut, Malika. Comment vas-tu Ça va bien. Joyeux anniversaire. Oh, merci. C'est trop gentil. Tu sais, c'est une bricole. Je vais la mettre sur la table. Dis, il est joli, ton ensemble. Tu trouves Très sympa. Il te va très bien. Tu sais, c'était en solde. Salut, Ahmed. Bonsoir. Joyeux anniversaire. Merci. Salut, Malika. Ça va Oui, et toi Pas mal. Tiens, tu as mis une cravate ce soir Oui, pour changer. Comment tu la trouves C'est pas mal. C'est chic. Oui, ça te va très bien. C'est la cravate de mon frère. Elle est chouette. C'est tout à fait ton style. Magali n'est pas là Non, pas encore. Ah, Hélène Joyeux anniversaire Merci beaucoup Super ton ensemble Il est nouveau Oui, je l'ai acheté hier. Hélène, je te présente Ahmed. Salut Ahmed Salut Comment vas-tu Super Vous voulez boire quelque chose Oui, volontiers. Venez Il y a des jus de fruits, des chips, du fromage, tout ce que vous voulez. Merci Joyeux anniversaire euh, qui êtes-vous Florent et ça <rire> <rire> Eh bien, vous n'êtes pas déguisé Ce n'est pas une soirée déguisée <rire> Euh, non. Ahmed, oui C'est toi qui nous a dit que c'était une soirée déguisée Hé, hey, ma cravate Tiens-le, Florent, j'arrive. Tiens, Magali. Joyeux anniversaire. Tiens toi aussi, tu as ce chemisier Euh, oui. Moi, je l'aime bien. Il est chouette, non Superbe. Et très original. Attendez. Un petit sourire. <rire>